la pixie army ou plutôt oh, la pixie j'ai mon pretzel là je vais aller au mark twain euh, parce que j'ai besoin d'un petit peu de repos voilà il fait tellement chaud que ça va être l'occasion de faire une petite parenthèse à l'ombre et tout et de découvrir euh, l'endroit d'un point de vue différent donc euh, j'ai hâte de vous emmener avec moi <musique> Nothing you ever seen you heard of the we armstrong Mr. Sidney Boucher All those boys gonna stab inside parce qu'en fait là-bas vous avez Tiana du coup qui rencontre les guests Et là c'est la musique de la Nouvelle Orléans J'adore J'aime trop Je que ça met une ambiance de foot Et là on va aller visiter le bateau ensemble I'm gonna blow my horn till the cows come home And everybody's gonna bow down myself again I want just the life I've had A great big Party every night That doesn't sound too bad A brunette on my left hand And a redhead on my right A blonde or two To hold the candles, that seems just by right Right, don't heart Laugh and La show When you're done, you've done We only say have handsome, fun. That's the way things are Du coup, de voir les rivers of America, ça m'a grave donné envie d'aller dans une attraction un peu aquatique. Je ne peux pas faire sur la montagne, donc du coup, je me dis que je vais faire Jungle Cruise. Voilà, et vous emmener avec moi à la piscine you and your sense of responsibility. This would be really bad grammar. Now uh, coming up on your left right here is our first resident of the Jungle Cruise. This is a Bengal tiger. Ooh, they can weigh up to 500 pounds and jump over 30 feet. Now what you're thinking, don't worry, we're only 15 feet away. He'll jump right over us. Mm -hmm. uh, oh, looks like we're entering into the sacred Indian elephant feeding pool. So, everyone, feel free to take as many photos as you'd like. Uh, looks like they remember to wear their trunks. Oh, uh, you see Bertha right over there. She's been in the shower for far too long. Look at all those wrinkles. Pour ceux qui ne connaissent pas l'attraction Jungle Cruise, c'est une attraction qui est très très connue dans les parcs américains euh, Qui existait d'ailleurs du temps de Walt Disney si je ne me trompe pas euh, Je vous conseille si vous voulez la faire de vraiment bien parler anglais parce que tout est basé sur l'humour de la cast member en fait Sauf que si vous ne comprenez pas l'anglais et pas les blagues, bah, ça va pas fonctionner vous voyez et, euh, et c'est un film qui va sortir, je sais plus si c'est cette année ou l'année prochaine, avec Emily Blunt et Dwayne Johnson dedans. Et euh, je ne sais pas si ça marchera en France. Je trouve ça assez audacieux de refaire une nouvelle, un nouveau film sur une attraction un peu comme Pirates des Caraïbes a pu l'être. Donc euh, let's see. Together we will be creating a creation that will take your breath away. Is it one? Is it one? Is it one, is it one and only, Mademoiselle Bell? Bonjour, Mademoiselle Bell. Bonjour, Monsieur Jones and Mr. Smythe. Bonjour. Oh, why, thank you. I'm so excited to be here and help tell my story. As are we. In fact, we shall play most of the roles in your story. Yes, I shall pretend to be Gaston. And I shall pretend to be the Beast. And you shall pretend to be the Belle. <laughs> But I am the Belle. Belle was cast upon you. Mm. <laughs> Enough! He lived in the castle. <laughs> As for zero it too is put under a spell. Mm -hmm. And we continue to blame until this. The prince is 21st. <laughs> As you can see, the petals have begun to fall. Ah, what if the beast can another? And in her love, while the last falls, then the spell will be broken. We will all be human again. If not, you will remain a beast for all time. She'll never see me as anything but a monster. Ah, perhaps there is a way to help her see the good. But how? Ah, well, to begin with, you must learn to be kind and <laughs> courteous. Huh? You simply must behave like the prince you really are. Unfortunately for us, the kingdoms of the three are leading experts on princely behavior are here with us today. Oh, this will never work. Oh, you must try. For all our sakes, you must try. <laughs> lips, are you doing these things? I'm picking them up. You kick. You scrunch. High the parade. And the audience goes crazy! Perhaps I jump to conclusions. You know it's true. You really can't judge a book by its cover. Ah, the mood is a awry. The lights are dim. If music be the food of love, les comptes mais revisiter avec une touche d'humour avec une grosse bonne touche d'humour même et euh, là il parle en français donc c'est assez marrant à certains passages bon et donc là retour à Peter Pan j'avais essayé de le faire la semaine dernière sauf qu'il était tombé en panne donc j'avais pas pu et là j'y retourne je croise les doigts très fort pour pouvoir le faire parce que je l'ai jamais fait ici <musique> regardez la pixermis que j'ai vu dans la queue ça ça, c'est des références au roman de GM Barry. Je sais pas si vous les verrez bien, mais je trouve ça très mignon. d'aller faire Peter Point ici parce que c'est très pour très exactement la même version que euh, celle qu'on a à Paris donc pas de réel intérêt et là du coup je vais aller faire une pause à mon hôtel et revenir plus tard euh, je me sens un peu patraque donc euh, je vais pas forcer je vais me prendre une petite pause et puis bah je reviens après du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai été à l'hôtel me reposer un petit peu et maintenant je suis de retour pour aller au Disneyland Resort sauf qu'il y a eu dans la queue pour passer à Downtown Disney que hein. je, euh, je suis à la bourre de malade donc ce que j'ai fait c'est que du coup je vais essayer de prendre le monorail pour aller à Toulouse-Roland pour ensuite avoir mon fast-pass pour euh, Untied Mansion et ensuite arriver à temps pour le spectacle nocturne euh, spécial Halloween parce que celui-là je veux vraiment pas le rater donc euh, souhaitez-moi bonne chance parce que il <rire> y a du boulot jamais Vous avez des billets d'entrée comme moi et euh, que vous êtes à la bourre, le Fan Disney, je vous le recommande à 100%. Cette histoire de monorail, ça m'a fait gagner un temps précieux, surtout qu'il y a un monde monstrueux là sur le parc, donc euh, très très bon gain de temps. Et là, je fonce sur Hunting Mansion. Wow. Elle est magnifique de nuit aussi. Hein. c'est que euh, de nuit c'est absolument magnifique, c'est illuminé, c'est très très joli, ça donne une ambiance en tant que supplémentaire, je suis complètement fan. Alarming, so relax and reflect, feel free to take pause while we tell you a tale about dear Sandy Claus. All <laughs> Mais c'est une plaisanterie. je me refais bloquer dedans. C'est la deuxième fois là <cu> En plus regardez qui joue, quoi la pixie Now, thank you for the la semi commence dans 5 minutes donc euh, je vais vous partager ça j'ai déjà vu avec Alex, j'adore ce show et après je vais courir pour avoir euh, le show euh, d'Halloween qui est diffusé sur le théâtre. J'ai réussi à me faufiler, à me trouver une toute petite place en priant un chemin, je vais pouvoir voir le show nocturne, je suis trop trop happy euh c'était du coup la seule opportunité que j'avais de le voir puisque bah, euh, la saison d'Halloween commence aujourd'hui mais moi je m'en vais euh, demain matin donc euh, bah, j'ai hâte de voir ça et de faire des courses avec moi Là le show que je m'apprête à vous montrer, la Pixia je suis désolée, je ne sais pas pourquoi j'ai des problèmes de focus c'est un show qui normalement est présenté pendant les soirées d'Halloween à Disneyland qui sort donc du coup c'est la première année je crois que c'est accessible au public sans avoir euh, les soirées puisque les soirées sont cette année à California Adventure donc euh, encore plus honorée de le voir et j'ai une super place alors que euh, franchement j'y suis allée au culot, je suis passée en dessous de la ligne et comme j'étais toute seule et bah du coup c'est passé mais je trouve ça assez ouf. This is...